Euh, Béatrice Piron, bonjour, vous, vous êtes euh, députée euh, de la 3 circonscription euh, des Yvelines, vous avez travaillé sur l'inumérisme et la fragilité numérique, je pense que ça, voilà, c'est un gros enjeu euh, d'égalité. Nous avons également avec nous Laurent Rochette, directeur euh, général adjoint à l'innovation du conseil départemental des Yvelines, on reste dans les Yvelines, mais c'était pas <rire> spécialement ce que je voulais faire pour Laurent, directeur général euh, délégué Seine et Yvelines numérique. Euh, avec nous également Valérie D'Autrem, bonjour. Avec les masques, c'est un petit peu compliqué. Euh, vous êtes directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale du Val d'Oise, donc on est toujours bien dans l'académie euh, de Versailles. D'ailleurs, c'est mon académie d'origine, ça me touche d'être là. Parce que moi, j'étais élève dans l'académie de... De Versailles toute ma scolarité. Fabrice, j'ai bonjour. Je vous redis bonjour parce qu'on s'est parlé tout à l'heure. Délégué académique au numérique, donc DAN, dans l'académie. Dominique Pinchera, vous êtes proviseur. C'est important qu'on ait un proviseur au lycée Louis bascan C'est à Rambouillet, pas très très loin d'ici. Très très belle commune. Important qu'on parle avec euh, des enseignants, ça va arriver dans la journée. On aura aussi euh, des parents d'élèves pour euh, faire euh, évidemment euh, tourner euh, le débat entre tous les acteurs de l'éducation même si euh, je crois au, au regret des organisateurs, nous n'avons pas euh, d'élèves aujourd'hui. Alors, on va faire deux temps. Le premier temps, on va parler plus de l'école et puis après euh, et des acteurs de l'éducation et puis après aller plus vers euh, le côté euh, famille et euh, et euh, élèves euh, à la maison. Euh, alors, je vais commencer avec vous, Béatrice euh, Piron, et ensuite, euh, je vais euh, aussi la question euh, à Laurent Rochette. J'essaye de reprendre mon souffle, parce que j'essaye d'aller vite, ce qui est toujours une erreur. <rire> euh, le, le numérique tel qu'il est... Euh, portée euh, aujourd'hui euh, par l'école, c'est toute une organisation, Béatrice Piron, est-ce que vous pensez que aujourd'hui les, les enjeux d'égal euh, accès au numérique sont bien portés et comment le sont-ils oui, ça va être tout, être, être tout un truc de se passer le micro par l'école, ouais après je vais venir vous rejoindre, euh, et comment euh, le sont-ils par l'éducation nationale Est-ce que on innove de ce côté-là à vos yeux Oui, bonjour à tous. Mais je crois qu'on a dû innover tous à ce printemps lors du confinement. Mais de façon générale, c'est vrai qu'il est important de. bien le micro, Oui, que... ça résonne, donc je pense que c'est bon. Euh, je pense qu'il est important de, de faire attention à ce que toutes les familles et tous les enfants et tous les enseignants puissent avoir un égal accès donc, à, aux outils numériques. On a tous vu l'utilité pendant le confinement. Alors que pendant quelques années, on a beaucoup sensibilisé les parents au, avec en apportant un certain stress sur les dangers du numérique, sur les dangers de l'abus du numérique. Et, et certaines familles se sont positionnées euh, un petit peu dans le refus du numérique, certaines d'entre elles, pas toutes évidemment, mais certaines d'entre elles, parce que ça apportait du stress. Euh, on sait aussi qu'aujourd'hui, il y a en France de nombreuses, de nombreuses personnes qui ne sont pas très à l'aise sur le numérique, donc... Euh, qui, qui ne sont pas équipés à la maison, qui ne sont pas connectés, et on s'aperçoit que tous les enfants donc ne bénéficient pas du même accès. Donc on l'a tous vécu pendant le confinement, on a tous de suite imaginé ou essayé de porter des solutions pour apporter des outils. Mais ce qui m'importe le plus, moi, c'est par tant que ça, l'outil et l'outil physique qui, je crois, se généralisera et bientôt tout le monde aura des accès. Il y a toujours moyen de trouver un accès, soit dans un lieu public, soit à travers un téléphone portable, aux outils numériques. Mais ce qui est le plus difficile aujourd'hui à, à développer et à rendre uniforme, c'est la compétence sur les outils numériques. Et donc, je crois qu'il est important d'inclure, tout à l'heure, Mme Avenel avait cité l'importance de former les enseignants, de former les élèves, mais de ne pas oublier de temps en temps de former aussi un petit peu les parents, ou au moins les sensibiliser, au moins les informer, parce qu'ils font partie, en fin de compte, de cette équipe de, de co-éducation et, et pour que l'enfant puisse bénéficier pleinement d'un euh, enseignement numérique, il faut que les parents soient ouverts aussi et, et puissent communiquer régulièrement avec l'école. Donc Vous avez mentionné, Madame Avenel a mentionné, les le problématique des ENT. Donc Depuis un an environ, je, je, me, je me bats. et Nous travaillons donc, notamment dans un groupe de travail numérique donc, euh, à l'Assemblée nationale sur euh, les ENT du primaire. Qui aujourd'hui sont très très peu généralisés, qui existent dans quelques départements en France ou dans quelques villes, mais pas de façon très uniforme. Et donc la question se pose effectivement de ce qu'on doit proposer ou pas donc, dans les écoles primaires. Parce que par rapport aux parents, moi j'ai été confrontée l'année dernière à un exemple où, bon, je crois qu'aujourd'hui, la grande grande majorité ou peut-être la, la totalité des collèges de France proposent un ENT à entrer en collège. Et donc les parents se voient remettre des codes d'accès pour l'ENT à l'entrée en sixième. Et j'accompagnais pour une rentrée scolaire des familles qui étaient en situation d'illettrisme de par ma responsabilité de président du groupe Illettrisme et Je travaille souvent avec des familles qui sont dans, dans une certaine fragilité. Et, et quand on leur remet à l'entrée en sixième des codes d'accès à un, un, un ENT, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles remettent à leur enfant en disant bah, « Toi, à l'école primaire, déjà, tu as commencé un petit peu à voir le numérique, donc tu dois savoir le faire. » Et c'est l'enfant qui, à partir de la sixième, devient le référent numérique de la famille. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas permettre, autoriser, ou autoriser ou permettre de se développer. Et qu'il faut que les parents prennent la main sur la communication numérique vis-à-vis -vis de l'école, dès l'école maternelle, dès l'école primaire, et, et qu'on puisse détecter les, fragil, les familles en fragilité pour pouvoir les repérer, les former. Donc, il y a un projet dans le 95 avec la trousse à projet pour une mallette de coéducation avec les parents. Il y a des passes numériques, il y a des moyens de pouvoir, en, en quelques heures, en quelques semaines, initier des parents pour pouvoir... qu'ils soient responsables de l'éducation numérique de leurs enfants. Et je crois qu'il faut aller aussi vers ça. C'est toujours... Euh... Est-ce que le micro marche, non Oui Non, je ne pense pas. Du coup, je... non, mais ça, ça me dérange. Je, je suis... Ah, vous pensez que c'est ça Il n'était pas allumé. Merci. Euh... Oui, c'est toujours une question que celle des familles les plus fragiles, pas seulement pour le numérique, mais évidemment, elle se pose là, comme celle des compétences et la littératie. On en parle souvent pour les élèves. Évidemment, elle concerne aussi les adultes, les parents, parfois même certains enseignants, parce que c'est vrai, et Madame la rectrice l'a souligné dans son introduction, il y a un petit sujet, évidemment, pour l'école primaire, surtout élémentaire, on l'a vu pendant le confinement. Laurent Rochette, je me tourne vers vous. Au sein du syndicat donc Mixte, Seine et Yveline, qu qu'est-ce qu que vous faites Quelles sont vos, vos stratégies pour se donner des, des exemples de, de ce qui peut être fait pour favoriser l'égal accès donc, au numérique Alors... Peut-être un mot pour euh, l'Assemblée sur euh, ce que c'est que Seine et Yvelines numérique. Seine et Yvelines numériques, c'est un syndicat mixte, c'est-à-dire un regroupement de collectivités créé à l'initiative euh, au départ du département des Yvelines et d'un certain nombre de communes ou d'intercommunalités de, des Yvelines et qui a été rejoint par le département des, des Hauts-de-Seine euh, au 1er janvier 2020. Euh, sur la question que vous posez de, de l'égal accès au numérique et de, de ce qui est fait euh, dans, ces, dans ces deux départements, l'égal accès, c'est d'abord, comme ça a été indiqué tout à l'heure, euh, des infrastructures accessibles euh, en, en, en tout point du territoire, c'est-à-dire euh, des réseaux, euh, des serveurs qui hébergent les données dans le cadre de confiance que vous avez indiqué, Madame Larécris, tout à l'heure, accessibles depuis la classe, depuis l'établissement, euh, depuis l'école, on parle aussi, bien sûr, du premier degré, et euh, depuis le domicile. Euh, ce sont ensuite euh, un accès à des ressources. Cet accès, comme ça a été également souligné, euh, c'est euh, d'abord un, un environnement numérique de travail, un ENT, euh, spécificité, effectivement, un peu française, c'est un portail. Et là, euh, voilà, c'est un outil fabuleux. En même temps, on a encore, et le confinement l'a d'ailleurs démontré, hein, on, a, on a progressé pour enrichir encore cette ENT, on pourrait trouver sur ce portail, par exemple, la capacité pour les enseignants euh, d'aller sur de, de l'enseignement en, en visioconférence, sans, sans nécessairement avoir euh, à aller sur différents outils. Euh, autre, autre élément sur, sur les ENT, euh, que nous notons au passage, euh, c'est effectivement un point fort euh, en France, cette euh, capacité à pouvoir disposer de portails, En même temps, il y a une fragilité, c'est un petit marché. Et je note, on note depuis quelques années que les sociétés qui fournissent ces ENT peuvent être fragiles parce qu'elles ont du mal à vivre. C'est un marché qui n'est pas extensible. Donc ça, c'est un, un point de, de réflexion. L'égal accès euh, au numérique, ce sont aussi des ressources. Il faut pouvoir trouver euh, un certain nombre de ressources. Et d'ailleurs, le, le confinement a, a montré, euh, s'il en était besoin, l'utilité d'un certain nombre de ressources. Je voudrais prendre comme exemple, par exemple, euh, une ressource d'aide aux devoirs. Euh, je ne donnerai pas de nom, parce qu'on n'est pas là pour citer des marques, mais logiciel d'aide aux devoirs que, qui, dont l'utilisation a, dans les deux départements, Yveline et haute absolument explosé pendant, pendant le, le confinement. Les ressources, ce sont aussi les manuels euh, numériques et là, on a euh, effectivement un levier extraordinaire. On l'a noté euh, dans les deux départements. Le, le fait de disposer des manuels numériques euh, directement sur les outils à disposition des élèves et des enseignants, bien sûr, c'est euh, un, un, un formidable euh, levier. Il y a une question d'ergonomie et de fléchage concernant les ressources. Est-ce qu'elle est travaillée Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir un ENT, c'est que l'ENT soit suffisamment... Euh, Clair et lisible, enfin, je pense qu'on va en parler. Je, je, je suis une usagère aussi, hein, donc euh, je, je vois très bien de quoi je parle, j'y vais, hein, moi, sur les ENT, euh, voir comment euh, on peut retrouver euh, euh, ce qu'on cherche facilement pour tous les parents parce que, et tous les élèves, parce qu'il ne faut pas avoir trop à chercher. Vous avez réfléchi à cette question de l'ergonomie oui, on réfléchit effectivement à cette question. On vient d'ailleurs euh, d'entamer euh, dans, dans pour le compte des deux départements Yveline de seine un travail de réflexion sur ce qu'est l'ENT de demain. Et nécessairement, euh, l'ergonomie fait partie euh, de, de la réflexion. Vous parlez d'ergonomie, et je parlais à l'instant des manuels numériques, c'est aussi un sujet. Il y a, a aujourd'hui euh, parfois, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, c'est pas toujours très facile d'accéder à ces manuels numériques. Donc, euh, on parlait d'états généraux euh, du numérique et de propositions qui peuvent être faites. De notre côté, nous proposons, dans le cas de ces états généraux, que euh, les collectivités locales, concernant le second degré, comme c'est d'ailleurs le cas, enfin concernant les collèges, pardon, mais comme c'est déjà le cas, par exemple, pour les lycées et la région, que euh, les collectivités soient fournisseurs, bien évidemment, dans le respect des compétences des uns et des autres. Il hein, n'y a pas de volet pédagogique et de volonté d'intervenir sur ce volet-là du côté des collectivités, mais que nous puissions être, nous, collectivités, euh, les fournisseurs de ces manuels, de manière à les intégrer convenablement et aussi à avoir ce, ce volet, ce critère d'ergonomie dans l'intégration des manuels numériques dans les ONT. On, on va peut-être en parler aussi avec Fabrice euh, Géli, puisque... Euh, en fait, la question, c'est aussi la question de l'organisation. Si on, on s'organise pour un meilleur accès, euh, comment le fait-on entre des collectivités, et je pense que cette question va pas mal revenir hein, aujourd'hui, entre des collectivités qui portent euh, des, des projets et l'éducation euh, nationale, puisque les collectivités payent, l'éducation nationale organise, enfin non, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Alors, effectivement, le, le sujet va revenir, il reviendra aussi à 11h dans la table ronde, je pense, gouvernance et anticipation. Et le, le, la collaboration entre l'État le, et les collectivités est, est fondamentale. Euh, Laurent Rochette parlait des, des ressources. Effectivement, vous parliez des ressources, il faut aussi choisir ces ressources, il faut aussi les, les accompagner, accompagner leurs usages. Euh, nous avons de, de, un grand nombre de, de groupes, il y en a 22, hein, des groupes d'expérimentation pédagogique qui, qui travaillent sur l'usage des, des, ressources, des ressources numériques. Euh, en fait voilà, il faut articuler euh, la, la politique numérique des collectivités et euh, le pilotage pédagogique, euh, le pilotage éducatif de l'académie. Euh, vous voyez en fait, euh, quand, on, quand on pense au numérique, euh, le numérique c'est un thème qui est, qui est tellement large et un, un mot qui, qui signifie tellement de choses, vous parliez tout à l'heure, madame la députée, de, des compétences numériques, de la culture numérique, c'est vraiment la base il faut vraiment que nos élèves, et on l'a vu pendant le confinement, on a eu un manque de culture numérique chez les élèves, chez les parents, chez les professeurs, enfin, on a eu beaucoup de culture numérique aussi, on voit bien qu'il y, y a énormément à faire, à la fois sur les connaissances et sur les compétences numériques gérer l'information euh, euh, comment dire euh, avoir un, un, un accès critique à l'information créer co collaborer euh, avoir une, ré, une réflexion sur la, la protection des données c'est important et donc euh, si, si, on, si je reviens sur l'idée du pilotage pédagogique dans les programmes vous avez le numérique qui est vraiment au euh, comment dire on forme à la fois au numérique et par le numérique euh, je pense à l'éducation média à l'information essentielle je pense à l'apprentissage de la logique l'apprentissage du codage qui est essentiel également et là, ce travail que nous faisons, que nous menons avec les collectivités, où vous, vous nous êtes d'un énorme secours, euh, typiquement, euh, tiens, on prend l'apprentissage de, de la logique, le codage, euh, on a un nombre de, de, de challenges robotiques. Je crois qu'on est l'Académie où il y a le plus de challenges robotiques en, fait, en France que nous organisons ensemble. Et ce qui est essentiel, pour ne pas garder trop longtemps la parole sur ce point, ce qui est vraiment essentiel, c'est la collaboration. Et nos équipes, hein, typiquement, travaillent euh, de concert euh, sur une co-construction sur des challenges robotiques, sur euh, euh, euh, également la, la politique en fait, de pédagogique euh, qui relève de l'éducation aux médias, à l'information, sur tous ces sujets. Et, euh, et, et, et, et c'est ainsi qu'on est encore plus puissant pour euh, augmenter notre périmètre, puisque l'objet, encore une fois, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre d'élèves possible, à la fois toucher le plus grand nombre et pour toucher aussi sur la qualité. Mais en fait, euh, on travaille avec plein d'acteurs. Hein. On, on, on l'a dit, j'ai posé une question à Valérie euh, Dautrem, parce qu'une académie, c'est très grand, euh, et les territoires sont très différents euh, les uns des autres, avec euh, euh, des niveaux d'investissement différents, euh, des niveaux de richesse tout simplement différents. On sait c'est un gros point d'inégalité entre euh, les écoles, par exemple, euh, de France, sur tous les sujets, hein, pas seulement sur le numérique. Donc euh, ma question, tout simplement, c'est qu'est-ce que vous faites de ça à, à votre niveau et comment donc essayez-vous de favoriser l'égal accès oui, vous avez raison. C'est-à-dire que vraiment le, le défi pour l'éducation nationale, c'est bien de permettre un égal accès au numérique de l'ensemble des élèves. Et en effet, vous le soulignez, euh, les départements, les académies sont extrêmement diverses. Euh, si je prends l'exemple du Val d'Oise, nous avons donc euh, des espaces, des territoires ruraux, rur urbains... Euh, euh, urbain, urbain très concentré, pour notre département euh, près d'un tiers des élèves relèvent de l'éducation prioritaire, donc sont dans des, des territoires qui ont des difficultés euh, sociales et, et économiques. Euh, et donc l'enjeu c'est bien, en fin de compte, de permettre l'égal accès de tous au numérique, parce que nous savons, euh, ça a été dit à plusieurs reprises, que le numérique fait mieux apprendre, en tout cas est un levier pour mieux réussir et, et entrer dans les apprentissages. L'éducation nationale, donc, et ça, ça ne remonte pas à, à, à ces dernières années, a mis en place une stratégie de lancer des plans massifs, à la fois d'équipement et de formation des enseignants, et notamment dans le premier degré. Et nous avons encore, je peux le citer, par exemple, la le label école numérique, qui concerne tout particulièrement les écoles rurales, et qui permet à ces territoires qui étaient parfois un peu moins équipés, de se doter d'équipement et, et de formation. Euh, il me semble que le, le plan démonstrateur numérique du 95 est très révélateur de cet objectif conduit par l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de permettre aux enseignants de faire évoluer leurs pratiques grâce au numérique et notamment d'aller vers plus d'hybridation, mais également de modifier les stratégies d'apprentissage des élèves par le numérique, tout en luttant contre la fracture numérique. Euh, la fracture numérique, nous, dans le département, nous, avons, nous avons essayé de la mesurer, notamment euh, dans le premier degré, et nous avons estimé qu'à peu près 15% des élèves euh, scolarisés en éducation prioritaire étaient en fracture numérique. Ce qu'on entend par là, c'est-à-dire n'étaient pas en capacité d'avoir accès aux travaux et aux ressources proposées par leurs enseignants euh, en matière numérique. D'où ce plan numérique 95, euh, Madame la rectrice en a parlé il y a tout à l'heure en, en introduction, massif un déploiement d'équipement dans de très nombreuses écoles du Val-d'Oise, un déploiement également de formation, et tout à l'heure, peut-être, nous aurons l'occasion d'y revenir de formation, y compris des parents, et c'est un axe qui me semble très intéressant, vous l'avez dit, madame, euh, par euh, la trousse à, à projet, et également l'équipement d'enseignants, et là ont été ciblés les néo-titulaires. Il s'agit d'un plan avant tout premier degré hein, et pour faire en sorte, en effet, de doter un grand nombre d'élèves de, des élèves en fracture numérique, hein, 10 000 tablettes, quand même, vont être distribuées, d'école, et euh, avec un plan de formation euh, associé. Oui, parce que, sans plan de formation, mais on y reviendra dans la journée, on sait que le, le destin des équipements peut, peut s'avérer beaucoup moins intéressant, pour le dire comme ça. Euh, Laurent Rochette, juste pour revenir sur cette inégalité euh, territoriale, euh, qu'est-ce que... En fait, comment est-ce que vous, vous gérez le sujet Oui, il y a toujours une petite transition nettoyage du, du micro, mais c'est comme ça. Comment vous, vous gérez euh, ces, ces toutes petites communes, ces endroits en grande difficulté euh, Et euh, ça, ça va nous amener, euh, après tout doucement, à la question de l'équipement euh, avec Loïc Bourdin. Alors, on, on, effectivement, le CNEI numérique a, a été créé, comme je l'indiquais tout à l'heure, à la fois par des départements, mais aussi par, par le bloc communal, dans l'optique que cet outil, cet opérateur de service, soit accessible aux communes, quelle que soit leur taille. Et on pense évidemment aux communes rurales qui n'ont pas toujours les moyens de se doter de l'expertise nécessaire, du, du, je dirais, du, de la logique de fonctionnement d'ensemble. On, on, on dit autour de cette table qu'il y a beaucoup, beaucoup de collaboration. Il y a donc beaucoup d'acteurs. Donc il y a quelque part une certaine forme pour un non averti de complexité quand on aborde ça. Et évidemment, il y a lieu de bénéficier d'expertise de, de, ou d'expérience développée par un opérateur comme le nôtre. Donc on met déjà à disposition de l'ensemble des communes. La connaissance de l'écosystème, un certain nombre de solutions qui sont préqualifiées ensemble avec l'éducation nationale, dont on sait justement, vous parliez du destin de, de certains équipements qui, bon, clairement, parfois, dans le passé, mais c'est un passé lointain, ont fini dans des placards parce que des solutions ont été choisies qui n'étaient pas, je dirais, dans le, dans le, pour lesquelles l'éducation nationale n'était pas en mesure de, de former les enseignants. Donc on travaille très en amont sur la qualification avec les services de la DAN, des solutions que l'on propose, y compris au bloc communal. Euh, et donc aujourd'hui, pour donner un exemple dans, dans les Yvelines, qui est un territoire assez mixte hein, entre urbain et rural, on travaille aujourd'hui pour le compte d'une soixantaine de, de communes sur un total de 260. Donc ça commence à être significatif. Et euh, c'est clair que ça, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Hein, clairement 60 interlocuteurs différents. On a trouvé, alors ça ne touche pas encore la partie rurale du territoire, mais on a trouvé un, un échelon, je dirais, euh, encore plus pertinent pour travailler avec le bloc communal, qui est l'intercommunalité. Je pense que c'est une vraie piste de, de réflexion, puisque, euh, encore une fois, sur un territoire qui n'est pas rural, qui est celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons élaboré, là encore, avec les collectivités, les communes concernées et l'éducation nationale, une opération globale sur 12 communes, qui comprend 25 000 élèves. Et nous pensons que la maille intercommunale, sans encore une fois sans euh, dommage pour les compétences des uns et des autres, il faut bien que le maire et les enseignants à l'école restent maîtres et propriétaires de ce que sont les projets pédagogiques dans leur volet numérique. Mais la maille intercommunale est sans doute euh, une, une bonne, un bon point d'entrée pour gagner du temps, gagner en efficacité. Et euh, ça nous amène à la notion qui a d'ailleurs été évoquée tout à l'heure de chef de file et qui est vraiment un axe de réflexion pour gagner encore en efficacité. Nous pensons effectivement euh, qu'il faut aller plus loin dans cette réflexion d'un chef de file territorial sur tous ces sujets numériques. On, on y reviendra dans les questions euh, de gouvernance, mais c'est aussi euh, bien une question euh, d'égalité, de qualité des territoires, euh, en même temps que celle des élèves. Devant le numérique, Loïc Bourdin, euh, on a parlé euh, de matériel distribué euh, aux, aux élèves. On, on sait aussi que dans ces questions d'égalité, il faut tenir compte de l'équipement, des, des familles. Il y a des familles qui sont très bien équipées, d'autres euh, moins. Euh, alors déjà, est-ce qu'on arrive à évaluer cette question, parce qu'on a parlé de 15% d'élèves en difficulté, mais la question de l'évaluation et de la connaissance du terrain, elle est très importante, et est-ce que, si on évalue que certains, certaines familles sont bien équipées, est-ce qu'on peut se reposer sur cet équipement pour se concentrer sur celles qui sont moins bien moins bien équipées, et aussi pour les aider aussi, peut-être tout simplement, à configurer leurs appareils, parce que parfois on a l'équipement, mais on ne sait pas complètement s'en servir pour, euh, par exemple, fréquenter les ENT, etc. Euh, alors, il y, y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs questions en une seule. Alors, juste pour, pour peut-être contextualiser, j'accompagne un projet qui s'appelle les cités éducatives. Et c'est l'idée d'une alliance sur 80 territoires en France, donc une alliance entre tous les acteurs qui interviennent dans les champs éducatifs, éducatifs à entendre au sens large et pas au sens éducation nationale. Ça a été dit beaucoup, hein, cette histoire d'alliance, et je pense que euh, c'est un, un vrai sujet, c'est une vraie nouvelle approche, je dirais, politique. Euh, il se trouve que ces 80 territoires sont des territoires qui sont plutôt en grande difficulté sociale euh, et, et économique. Hein. Ils ont été choisis en partie pour, pour ces raisons-là. Et, et, et du coup effectivement, ben, le, la crise qu'on a, qu a connue, la crise sanitaire, qui n'est pas terminée d'ailleurs, a, a bien montré, je dirais, qu'il y avait des fortes inégalités d'équipement, c'est ce, ce que vous évoquiez, il y, a, il y a des politiques derrière, des collectivités qui sont venues en soutien d'ailleurs, vous évoquiez les EPCI, et je pense qu'effectivement c'est peut-être une bonne échelle, ces fameuses EPCI pour accompagner les politiques d'équipement. Mais, euh, mais on s'est aperçu quand même, malgré tout, qu'on avait euh, de nombreuses familles pour lesquelles euh, on avait peut-être un smartphone euh, vaguement connecté à Internet pour une fratrie euh, de six, sept personnes et qu'on ne pouvait absolument pas résoudre ces, ces problèmes d'égalité, euh, d'accès à une forme de continuité éducative et pédagogique avec, euh, avec ce type d'outils. Il y a une autre difficulté dans, les, dans ce qui s'est fait, ce qui s'est mis en place, hein, parce que les enseignants ont été très, très créatifs, hein, je dirais. Euh, il y a... Il y, a eu, euh, il y a eu, par exemple, du, du dépôt de, euh, de documents pédagogiques dans des boulangeries pour que les familles puissent récupérer les documents. Donc là, on n'était pas dans le numérique, mais on voit bien qu'on a essayé d'inventer des solutions euh, sur, euh, sur ces territoires. Mais il y a une, une autre question qui se pose, et c'est aussi, en, en termes d'équipement, c'est comment on accompagne finalement euh, les familles euh, sur ces problématiques euh, du numérique. Aujourd'hui... Quand on parle de fracture, il faut aussi se poser peut-être la question, là on on, c'est vrai qu'on est un petit peu rentré dans le débat en disant que la fracture finalement elle était liée quasiment, hein, je dis quasiment exclusivement à l'équipement. Hein. Alors oui, en fait on sait bien que la fracture numérique ça peut être des tas de choses, c'est aussi énormément l'usage, savoir que euh, l'usage du numérique c'est pour les savoir, qu'on y va pour... S'informer, c'est quelque chose que certaines familles vont être plus à même, évidemment, de transmettre que d'autres, celles qui sont plus proches de l'école, celles qui sont plus dans des optiques aussi d'accompagnement et de surveillance euh, des enfants. Euh, dans d'autres, ce sera le jeu. Mais ce que nous a montré euh, plus le jeu, hein, et tous les enfants vont jouer euh, sur, euh, enfin beaucoup, <rire> sur des euh, espèces euh, du numérique, évidemment, on a un peu de bruit. Mais, euh, mais le, ce qu'a qu montré le confinement, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que finalement, elle demeure cette question de l'équipement parce qu'un ordinateur pas très performant, un téléphone, on n'a pas besoin d'avoir sept enfants pour avoir ces problèmes hein, d'accès. Euh, euh, tout le monde n'a pas un ordinateur par tête au sein de son foyer, euh, un ordinateur par enfant scolarisé, en plus des parents qui télétravaillent. Non, non, c'est tout à fait, c'est encore une, une réalité. Euh, après, euh, bien sûr, l'équipement est euh, alors sur sur les cités éducatives, euh, notamment une partie des financements alloués à ces territoires ont été euh, réfléchis euh, vers de l'équipement pour ces familles. Donc, il y a un travail de diagnostic qui a été fait au sein de ces territoires pour euh, pouvoir quand même équiper euh, plus en amont euh, ces familles et, euh, et les accompagner euh, pour autant. Et si vraiment j'évoque ce, ce, ces territoires-là, c'est que euh, finalement l'égalité d'accès au numérique, euh, ce que ça évoque avant tout, en priorité, c'est euh, des enjeux euh, d'égalité d'accès aux droits, en fait. Et, et la question sur ces territoires, euh, et on, on voit bien qu'on a des taux de non-recours aux droits, aux droits fondamentaux. Hein. Bien sûr, le droit à l'éducation a été le premier concerné par la période de confinement, mais finalement, ça n'a fait euh, que mettre en exergue. Euh, ces problèmes d'accès aux droits Et, et aujourd'hui, une des questions à se poser, c'est finalement, quand on parle de dématérialisation de, de, ou de numérique, c'est aussi euh, les enjeux qu'il y a derrière, finalement, euh, de lien social et comment on crée de la médiation numérique, finalement, pour accompagner euh, cet égal accès euh, à, à l'éducation pour tous. À l'éducation, aux prestations sociales pour les familles, on le sait, donc ils sont des droits, à l'information. Les enjeux d'égalité sont très forts. On va partir aussi un peu du côté des établissements. Dominique Pinchera, le temps que vous récupériez le micro. Voilà, merci. Comment le NT, donc par exemple, que vous utilisez au lycée, peut contribuer à organiser un accès plus égal au plus numérique égale. pour vos élèves et pour les familles voilà, moi, je me retrouve absolument dans tout ce qui a été dit. Évidemment, acteur de terrain, entre guillemets, euh, voilà, dans un établissement scolaire, toutes les problématiques qui ont été évoquées s'y retrouvent. Il y a vraiment un partenaire qu'on oublie, enfin, pas tant que ça, finalement, ce sont bien les parents. Il faut bien imaginer ce qu'a été cette période de confinement. Hein. Ça fait plusieurs Le... fois que j'en parle, hein, moi. Oui, bien sûr. Mais euh, tout ce qui va avec, on l'a souvent souligné pendant cette période de, euh, de confinement, les parents ont été vraiment partie prenante hein, de, de l'éducation. Ça a été souvent des instituteurs ou des maîtres... Euh, des maîtres du premier degré, voire des enseignants du second degré, qui à la maison reproduisent les consignes qui étaient données par, euh, par les enseignants. Donc ça a été vraiment un, un moment, pour le coup, tout à fait, euh, tout à fait important. Le 17 mars, c'est l'état de sidération. Euh, il faut absolument se réinventer, euh, plus personne ne sort. Le seul lien, pour le coup, ça a vraiment été le numérique. Et nos partenaires en la matière, ça a été les parents, qui à distance ont pu mettre en œuvre tout ce qui a été... Euh, élaborée, mise en place par les, par les enseignants. Donc la place des parents dans cette affaire-là, elle est centrale. Et le vecteur de, de cette politique, c'est évidemment le NT qui, lui, a fédéré une communauté comme Bascan. Il y a 2500 élèves, avec des publics très divers, même si on est dans un, dans un secteur assez favorisé. Euh, selon les origines sociales, il y a malgré tout des élèves qui ont été beaucoup plus éloignés de, de l'école, qui l'ont été d'autant plus, finalement, que leurs parents en sont éloignés. Hein, je vois... Voilà... Les, les... Je ne vous cache pas que les enfants de l'enseignement professionnel sont aussi des familles qui sont socialement les plus éloignées du numérique. Et on voit bien que cette fracture, elle se joue aussi à ce niveau là. Donc la chance pour nous, c'est d'avoir basculé dans le plan régional aussi hein, d'équipements massifs de la région Île-de-France. Donc six mois auparavant, tous nos élèves étaient équipés. Et ce qui t'a à souligner, c'est que cet équipement a été massif. On parle d'industrialisation. Tous les enfants, tous les élèves ont reçu le même type d'outils. Donc ça, c'est aussi une garantie d'égal accès euh, d'une certaine manière. Et on a vraiment l'autre outil qui est l'ENT. Alors l'ENT Région de monlycée.net est conçu comme une communauté. C'est un réseau social en fait. Et par vocation déjà dédié à la communication, donc c'est ce qui nous a permis de faire du lien. Alors j'entendais un petit peu les différentes les difficultés et puis les différents types de d'ENT. Hein, du primaire qui se construit, peut-être du, du collège et puis on passe au lycée. C'est vrai qu'au lycée on arrive en bout de course, donc la culture numérique quelque part, les élèves l'ont, les enseignants aussi. Et Les parents ils sont, déjà, ils sont déjà habitués. Mais il reste qu'il faut aussi former les parents à cette culture-là, à ces outils-là. Et peut-être que pour nous, la réflexion, c'est peut-être une normalisation qui fait qu'un parent de la primaire au lycée retrouve un peu le, le même type d'outils, le, le même univers, la même ergonomie. Ça serait peut-être aller dans leur sens aussi, parce que ça ne va pas de soi. Oui, parce qu'on est tout le temps en train de se former soi-même et dans le monde professionnel et dans nos loisirs et dans le monde commercial. Et puis, l'école, ça rajoute une couche avec une ergonomie qui est encore assez différente, mais en fait en vous écoutant je me posais quand même une question sur l'égalité, je vais la poser à Béatrice Piron est-ce que le tout numérique en termes d'égalité, et je vous pose vraiment cette question en tant que députée et je la pose aux états généraux du numérique, est-ce que le tout numérique ne contient pas un danger en lui-même, est-ce qu'il ne faut pas toujours se garder une porte de sortie, on a parlé de documents qui peuvent être distribués voilà, matériellement dans des lieux tels que les boulangeries, bon, c'était le confinement, c'était spécial mais est-ce que voilà, on doit aussi garder Enfin, est-ce que vous pensez euh, cette, cette chose à l'esprit que, de toute façon, il y aura toujours des gens pour qui il faudra trouver une autre solution Alors, je, je ne pense pas qu'à aucun moment on parle de tout, tout numérique. On demande un égal accès au numérique, mais tout ne se fait pas au numérique. Tout le monde doit y avoir accès un petit peu, mais tout le monde fait aussi autre chose. Donc, euh, il faut que tout le monde puisse y accéder... Euh, mais ça, c'est pas la mort du papier. Hein. On en on discute de temps en temps aussi. On aura toujours des, des beaux livres imprimés. On aura toujours la possibilité d'écrire sur une feuille de papier. Donc, on ne demande pas non plus aux écoles de se transformer en... en un nouveau site, on va dire, où les enfants passeraient 8 heures par jour devant un écran. Je ne pense pas que ce soit ce que l'on cherche du tout quand on demande un accès Non, égal je parle le, de communication et d'information envers euh, les familles. J'espère qu'on continue les familles, à lire des livres. Oui. Hein. Alors aujourd'hui, bon, je sais que pendant le confinement, on a essayé d'envoyer de, de, des documents en papier aux familles par la Poste. Il y a eu un partenariat qui a été fait avec la Poste qui a parfois bien fonctionné, parfois un peu moins. Moi, je suis sur euh, un secteur des Yvelines où, pendant trois semaines, nous n'avons pas vu un seul facteur. Donc, c'est bien beau d'envoyer par la poste, mais si les facteurs ne passent pas... Voilà. Donc, donc je pense que c'est complémentaire. Je crois qu'on ne peut pas dire comme quoi on n'arrivera jamais à faire aussi vite de la communication sans le numérique, c'est-à-dire que là où on peut être tous aujourd'hui connectés, et je remercie ceux qui sont chez eux et qui nous écoutent aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir ce, ce, ce mode de communication instantané sans le numérique. Donc je pense qu'il faut de tout, il y aura de la communication longue avec des documents qui restent, des diplômes papiers qui resteront sûrement affichés sur des murs pendant de longues années, mais ça n'empêche pas aussi de travailler avec des emails et avec l'instantané. Ah, il y a une autre question euh, en ce qui concerne l'égalité, c'est celle de la confiance, Fabrice Gelli, parce qu'il euh, y a un accès aussi... Qui se fait en fonction euh, de ce que les familles investissent euh, en termes de confiance dans l'outil euh, numérique, en termes de regard aussi. Euh, la critique, on l'a dit hein, au début, euh, elle est portée dans la société sur euh, les univers du numérique, le fait d'apprendre par le numérique le temps passé devant les écrans. Qu'est-ce que vous faites de cette question alors la, la confiance. Je voulais réagir, mais je, je, je réponds d'abord à, à votre question sur la, la confiance numérique, à la confiance, le cadre de confiance, hein, euh, qui, ce euh, qui est un peu d'écho, donc j'ai un peu de mal. Mais c'était bien ça la question. Oui, euh, oui. Est-ce que euh, alors, vous avez du mal à m'entendre Comment euh, Oui, il y a un petit écho. Mais ah, euh, sur le cadre de que confiance, que est en fait, euh, il, est, il est vraiment fondamental dans le cadre des ENT et vraiment les espaces numériques de travail que nous euh, que nous portons avec les collectivités territoriales. Euh, ce sont des espaces où euh, on, on doit s'assurer effectivement qu'on est protégé, euh, qu'on a accès aux bonnes ressources ressources, euh, qu'on a la protection des données qui est, euh, qui est assurée, et donc ça c'est un, un cadre important. Après je voudrais revenir sur ce que vous disiez, sur la, enfin, la question que vous posiez sur le, le tout numérique finalement. Euh, il faut vraiment, le, le point du discernement ici est important. Il faut faire preuve de discernement. Euh, c'est sûr que sur la, la partie communication, on l'a bien vu le 16 mars, euh, euh, quand les, les systèmes se sont effondrés, euh, qu'ils soient d'ailleurs privés, publics, institutionnels, euh, euh, de, de tous les systèmes en fait numériques les premiers jours du confinement se sont effondrés donc euh, euh, on a bien vu là que l'urgence c'était la communication c'était le lien avec les familles et ça c'est pas une question il faut absolument avoir euh, s'assurer que dans, dans de telles circonstances le lien avec les familles a maintenu c'est fondamental. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec le numérique du point de vue de, de la pédagogie, de la didactique Et c'est là que je parle de, de le discernement. Euh, Valérie Dautrem parlait tout à l'heure du, du plan du Val d'Oise, donc avec 10 000 tablettes qui vont arriver et qui vont avoir vocation à être dans les familles qui sont en fragilité numérique. Donc, euh, euh, Dominique Pinchera parlait aussi du virage numérique engagé par la région, où vous avez euh, euh, des, euh, des ordinateurs qui sont distribués à tous les élèves de seconde à la rentrée euh, de tous les lycées euh, de la région et de France, ce qui n'est quand même pas rien. C'est vraiment une, euh, une vague numérique qui est considérable. Et évidemment, les Yvelines, euh, je, on pourrait parler aussi des équipements individuels mobiles dans 18 collèges, où tous les collèges sont équipés. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le numérique à la maison C'est vraiment la question. Hein. Euh, dans le premier degré, en particulier, vous avez une tablette, si le numérique est là pour rajouter des tâches complexes qui sont infaisables à la maison, si, par mégarde, certains professeurs vont demander de produire des exposés, des choses très compliquées à la maison avec ces tablettes, on voit bien que le numérique ne va pas rajouter l'égalité, puisque c'est le thème ici, il va au contraire rajouter encore plus d'inéquité. Donc c'est pour ça que l'accompagnement, la formation, tout ce que nous menons, tout ce que l'académie, madame la rectrice citait tout à l'heure, 8000 enseignants qui sont formés, ne serait-ce qu'aux problématiques pures du numérique éducatif parents, c'est considérable, parce que nous devons vraiment penser cela, penser l'explicitation, penser les consignes, qu'est-ce qu'on fait à la maison, qu'est-ce qu'on fait en classe, comment on articule les deux. Et donc la thématique de l'hybridation, elle est plus importante que jamais, ça c'est un point essentiel. C'est un point essentiel aussi de la confiance, pour vous répondre, que les parents nous font dans la mission pédagogique qui est la nôtre, pour bien accompagner les élèves et pour ne pas créer encore de l'inéquité à la maison. Sinon, ça serait quand même dommage. Valérie Dautrem, un petit peu la même question sur euh, cette euh, confiance euh, qui doit se construire euh, auprès euh, des familles. J'y reviens. Hein. Enfin, euh, la, la méfiance existe aussi. Et puis, euh, si vous voulez prolonger sur euh, l'accompagnement oui, alors, enfin, et ça va me permettre vraiment de, de préciser un petit peu ce qui se passe dans ce plan numérique démonstrateur 95 vis-à-vis -vis des familles, parce que c'est un des axes qui me semble vraiment très très fort et très intéressant. Euh, c'est un vraiment un des axes numérique et parentalité, euh, avec l'enjeu, si vous voulez, de d'informer les parents euh, aux problématiques du numérique éducatif, de lever un certain nombre de malentendus. Hein, vous y faisiez allusion, Madame la députée, tout à l'heure, euh, de certaines familles. Vous l'aurez compris, ce sont les familles les plus éloignées du numérique, on en parlait tout à l'heure, qui sont visées, sans évidemment stigmatiser hein, qui que ce soit, et ça c'est un souci constant. Euh, donc viser ces familles qui sont éloignées du numérique, mais également, en fin de compte, de l'école et pour les amener à mieux comprendre ce que font leurs enfants par le numérique hein, et avec le numérique à l'école. Donc l'idée c'est euh, que ce soit la trousse à projet, euh, que vous connaissez sans doute, qui, est, qui soit chargée de cette de cette euh, démarche de coparentalité autour du numérique. Et vous voyez le, le point d'entrée, ça peut être par exemple tout simplement l'utilisation de l'ENT. Il se trouve que dans le Val-d'Oise, nous, euh, nous avons la chance d'avoir un ENT premier degré, dont se sont appropriées à peu près 90% des écoles, hein, donc portées par le syndicat mixte valdoise numérique, c'est vraiment une entrée, un point d'appui et on peut donc former ces, ces familles à l'utilisation de l'ENT également à l'utilisation euh, du matériel qui sera prêté à, à leurs enfants, hein, je pense aux, aux tablettes dont, dont nous parlions tout à l'heure, avec euh, voilà des, des rencontres territoriales des acteurs de la médiation numérique qui associent différents acteurs et je pense notamment euh, par exemple à ATD CarMonde ou à Emmaüs Connect qui sont spécialisées véritablement dans euh, l'inclusion numérique euh, des, des personnes les plus fragiles et donc qui, qui interviennent dans ces, dans ces formations. La première est lancée sur le Val d'Oise euh, la semaine prochaine. Voilà. Voilà, des professeurs qui seront formés par Canopé. J'ai des infos en direct sur mon portable. J'ai quelques questions aussi, mais avant de les transmettre, des questions sur la présence des parents. Alors, Il y aura des parents plus tard dans, dans la journée. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'eux. C'est vrai que ce sera très bien de leur donner la parole. Je pense que ce sera aussi le cas, j'espère. Dans les ateliers, euh, je voulais parler des cités éducatives. Euh, Loïc Bourdin, euh, c'est relativement une nouveauté, même si euh, ça, ça, on commence à savoir que ça existe pour une approche... Euh, aussi euh, plus global et plus social euh, du sujet euh, on, on parle beaucoup euh, des inégalités c'est vrai que c'est un sujet qui dépasse largement on l'a déjà dit et on me pose la question euh, là euh, dans le public euh, la question du numérique et qui doit nous, nous occuper hein, tout le long euh, de, de cette journée alors euh, qu'est-ce qu'on on peut faire est-ce que pour cette question-là et pour la question de l'égalité d'accès, les cités euh, éducatives offrent de nouvelles réponses. Alors au niveau des, des cités éducatives, euh, déjà la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose un diagnostic et, et on essaye de voir quelles sont les problématiques sur le territoire. Euh, bien sûr, sur l'égalité d'accès au numérique, euh, une des réflexions qui est, est sous-jacente, c'est... Euh, euh, enfin, ça posait, ça a été dit, la question de, de l'équipement, ça posait la question, je dirais, de la formation, bien entendu, ça posait la question de la formation des, des parents, mais aussi des élèves. Et, et quel type de formation on attend pour les élèves et, et les réflexions, elles se posent en termes, ça a été évoqué par Fabrice gellis c'est euh, comment on forme aussi à, à l'esprit critique. C'est-à-dire, c'est pas former appuyer sur un moment euh, un bouton d'un logiciel ou d'une application et c'est pas ça qui nous garantira un égal accès finalement au numérique, mais c'est plutôt comment euh, on se positionne pour accompagner euh, des réflexions critiques des élèves, développer leur euh, esprit critique euh, Que aussi on accompagne les familles qu'elles aient peut-être moins, moins d'appréhension hein, parce que parfois il y a de l'appréhension il euh, y a bien sûr la question quand on tire les fils de la maîtrise de la langue, ça a été évoqué mais si vous n'avez pas une maîtrise de la langue ça va être très compliqué de maîtriser euh, euh, le, le numérique également donc en fait c'est tout un tas de je dirais de, de fils comme ça qu'on qu va, qu va essayer de tirer et, et, et l'objectif des cités éducatives c'est voilà, c'est pas d'avoir une réponse toute faite, mais c'est d'avoir une réponse qui est appropriée aux, aux problématiques du territoire. Donc, l'objectif, c'est que les, les, les acteurs euh, se voient régulièrement, se rencontrent dans des, des commissions de travail et qu'ils essayent d'imaginer ensemble euh, un programme d'action qui va permettre de alors, solutionner, peut-être pas, mais en tout cas d'accompagner euh, toutes, euh, toutes ces problématiques. Donc, je j'ai euh, plusieurs exemples en tête, mais euh, donc moi, je suis trois cités éducatives, mais il y en a 80, donc on pourrait vraiment multiplier ces exemples. Hein. Euh, mais mais sur, euh, sur Evry, par exemple, ils ont mis en place hein, une, une solution de, de bus numérique des parents. Et donc, en fait, ils ont un bus qui se déplace euh, dans, dans, les, dans les écoles, auprès des écoles pour accompagner les familles sur, euh, sur ces logiques de, de, de formation euh, euh, des, des, des familles. Euh, à Grigny, on, il y a eu la création d'un médiapôle, donc un, un tiers-lieu. Ça a été un petit peu évoqué, hein, cette, cette question de, euh, du tiers-lieu par le prisme de l'alliance et des associations, hein, parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner euh, les familles mais, mais les enfants avec des associations qui sont présentes sur ces territoires et qui font déjà un gros, un gros travail. Euh, donc là, c'est de les mettre, les mettre en réseau, je dirais, c'est mettre tous ces acteurs-là euh, en, en réseau pour accompagner. Donc le médiapôle par exemple, à Grigny, c'est un espace de, de je dirais, d'éducation aux médias. Finalement, hein. on, on réinvente un peu, euh, parce que l'éducation aux médias, ça fait quand même euh, bon, au moins 50 ans qu'on qu évoque dans l'éducation nationale. Mais... mais les médias changent beaucoup. Oui mais, euh, mais, mais elle, elle, est, elle est plus que fondamentale aujourd'hui hein, quand on voit toutes tout les problématiques euh, auxquelles on, on a pu faire face euh, et, et quand on voit les, certains usages je dirais des réseaux sociaux enfin, voilà, on, on a cette, cette priorité à, à avoir mais, euh, mais au, au sein du Mediapôle on va accueillir des classes et on va travailler sur cette éducation à médias on va travailler sur euh, la robotique aussi hein, la programmation, le codage toutes ces réflexions là hein, sachant que la robotique ça commence juste par une forme d'appréhension de, de la latéralisation hein, tout simplement je vais à gauche, je vais à droite. Je vais... Enfin, parce que des fois, on dit robot, mais avant tout, c'est tout ce qu'il y a derrière qu'il faut, de, de qu faut essayer de comprendre. Et pour le numérique, c'est pareil. C'est-à-dire, ce qu'il faut essayer de comprendre, ce n'est pas tellement tant comment on utilise le NT, même si c'est fondamental de savoir pour une famille comment l'utiliser, mais c'est plutôt quels sont les enjeux derrière en, en matière de suivi éducatif. Euh, ou, ou, ou bien sûr de confiance, parce que pour avoir confiance, finalement, il faut avoir une forme de distance quelque part et, et avoir les codes pour, pour maîtriser cette, cette distance et savoir si on peut aller vers cette confiance. Donc voilà, beaucoup de petits exemples, je pense, qu'on qu pourra évoquer lors d'ateliers ou que vous trouverez, je pense, en allant voir ce, ce fameux programme des cités éducatives. Mais l'objectif, c'est d'avoir cet accompagnement local, c'est-à-dire une réflexion d'alliance comme ça, locale, avec, et, et vraiment, j'insiste sur cette question, on a, on a parlé, alors, il y a l'État, hein, via l'éducation nationale, mais il y a aussi euh, les préfectures, euh, il, y a, il y a bien sûr les, les communes, et, et je pense que là, euh, ce que disait euh, monsieur, pardon, au niveau des, des noms et des prénoms, je ne suis, suis pas très très bon, mais euh, en, en termes, je pense que pour les communes, le PCI peut effectivement être un, un, un levier fort pour tout simplement parce qu'on est sur certains, certaines communes qui sont euh, avec des grandes difficultés financières. Donc si la commune a des difficultés financières, elle aura des problématiques d'équipement de ses écoles, hein, tout simplement. Donc le PCI peut y répondre. Et puis bien sûr, ce partenaire qui est le troisième acteur euh, éducatif, enfin euh, quand on dit les temps et les lieux tiers, euh, aujourd'hui ça doit, ça doit résonner, ça doit avoir du sens. Donc c'est toutes les, toutes les personnes qui interviennent dans le champ euh, je dirais périéducatif, mais qui contribue à l'éducation des jeunes et du coup aussi à un égal accès au numérique. Alors j'ai des très très bonnes questions du public. Alors je vais je vais vous les transmettre. Euh, il y a une question que j'ai rapidement évoquée, on n'a pas vraiment eu le temps d'y répondre, c'est celle de l'équipement des enseignants. On parle d'égal accès. Euh, évidemment, euh, cet accès, euh, il doit être pensé aussi pour des enseignants qui, pour l'instant, on le sait tous, euh, s'équipent sur leur propre denier, euh, ont des niveaux d'équipement euh, extrêmement contrastés et sûrement on, on pense entre le premier et le, et le second degré, par exemple. Euh, Est-ce que d'abord c'est bien évalué euh, Est-ce qu'on connaît euh, les besoins Et euh, Est-ce qu'on s'organise euh, pour répondre, et je ne sais pas qui veut répondre d'ailleurs euh, parmi vous, euh, à ce qui s'avère être une grande question L'égalité d'accès Oui, c'est une question, évidemment. On ne va, on va, on va pas la fuir, cette question. Euh, L'équipement des enseignants, il est fondamental, évidemment. Euh, pour, on l'a bien vu, hein, pour assurer la continuité pédagogique, euh, être connecté, avoir un, un ordinateur qui permette de, de, de travailler, euh, ils s'équipent euh, sur leur données personnelles, effectivement, sur, pour le moment, sauf dans certains cas où les... Euh, où les, les collectivités en fait euh, équipent, euh, équipent des enseignants. En fait, on a vu dans le plan numérique et dans les, les, les projets très concrets qui se sont déroulés dans les années précédentes que ce qui fonctionnait bien quand les élèves étaient, étaient équipés, c'est que les enseignants soient équipés eux aussi. Euh, ça a été vraiment un levier de, de réussite. Et, euh, euh, voilà. Alors, euh... j'ajoute un petit point. Est-ce que euh, on peut équiper les enseignants avec euh, les équipements que eux ont identifiés comme étant les bons comme étant les bons. Les bons pour eux, c'est-à-dire que les besoins des enseignants, on le sait, ça je, je s'est inspiré de la réalité, euh, parfois euh, ne semblent pas totalement euh, comblés par les équipements qu'on leur donne parce qu'ils sont euh, limités euh, du point de vue. Ça s'est vu. Euh, Alors... Pas forcément. <rire> je donne pas d'exemple. Euh, pas, pas forcément. Euh, euh, donc, je parlais des équipements qui pouvaient être limités dans leur utilisation avec euh, euh, des euh, bon. euh, logiciels sur lesquels qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, euh, sur des ordinateurs ou des tablettes Alors, il, y a, il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'équipement lui-même, en fait, dans les établissements, vous avez des, vous avez des ordinateurs, vous avez euh, des, des, des, des, des salles des professeurs qui sont souvent équipés, etc. Donc, euh, voilà. Mais on voit bien qu'il y a un vrai, un vrai besoin de mobilité. Euh, autant la mobilité, elle est, elle est fondamentale pour les élèves. Et on voit d'ailleurs, ça c'est encore toute une question, euh, ce que la mobilité, donc le, le fait d'avoir des ordinateurs mobiles ou des, ou des tablettes apporte en termes pédagogiques et restructure les lieux. Euh, euh, autant pour les enseignants, c'est la même chose, évidemment. Et d'autant plus dans le contexte actuel. Donc c'est une des questions qui va être portée, évidemment, qui est portée aujourd'hui. Ben, voilà, on, on, on, on l'aborde et qui sera portée sans doute au national. Euh, et donc euh, la question c'est qui équipe les enseignants, comment est-ce que les enseignants doivent être équipés Est-ce qu'on doit leur donner les moyens de s'équiper, financiers, etc. Donc, c'est ces questions-là qui sont revenues dans les rétextes. Je ne fais que reprendre ce que nous avons eu dans les témoignages sur le besoin réel de ce point de vue-là. Valérie Dautrem, et puis j'aimerais bien que le proviseur prenne la parole après. Hein. Oui, juste pour vous dire que dans le plan donc, numérique du 95, il est bien prévu que l'ensemble des néo-titulaires, c'est-à-dire des professeurs des écoles qui entrent dans le métier, soient dotés d'un kit numérique, apparemment de très bonne qualité, très performant, hein, donc qui leur sera évidemment très utile. Et ça, vous voyez, c'est bien une réponse à une réflexion qui a été euh, voilà, évoquée euh, Est-ce que vous fois. faites un, un suivi, une évaluation Est-ce que vous, vous Alors, organisez un évidemment. feedback Exactement, c'est-à-dire que ce, ce gros plan numérique va être extrêmement bien suivi hein, par le ministère d'une part, par également un laboratoire de recherche extérieur à l'éducation nationale, pour voir en effet quels sont les impacts. Hein, mais en tout cas, donc là, il est bien prévu que les enseignants néo-titulaires soient, soient équipés. Voilà, un peu dans la continuité de ce qui est dit là, la région Île-de-de-France vient de décider à cette rentrée d'équiper tous les tous les enseignants. De seconde, à l'image des, des, des élèves, du même type d'équipement. Alors, ça pose quand même malgré tout problème parce que ces machines sont bridées. Donc, au lycée basque. Ah oui, donc elles sont bridées eh Oui, elles donc sont bridées, vrai. ça ne correspond pas aux besoins. On ne peut pas y installer les logiciels pour euh, vraiment développer sa pédagogie. Donc, on a pris un peu le contre-pied de tout ça, mais ça, ça fait déjà deux ans qu'on a engagé ce projet d'équiper sur les fonds de l'établissement, alors des financements région, bien entendu, toujours, mais massivement d'équiper tous les enseignants d'un PC portable qui n'est pas celui donné par la région, qui est limité et bridé. Avec cette idée, quand on y réfléchit bien, vous voyez un peu la configuration d'une salle de classe. On a toujours le PC qui est dans un coin, le vidéoprojecteur, et puis les enseignants passent, des branches. Mmh. Là, chaque enseignant a son PC, il lui est prêté le temps de, son, de sa nomination sur l'établissement, il l'emmène chez lui, il travaille, il revient, il fait ce qu'il a oui, à faire. Mais alors, si je comprends bien, c'est parce que vous avez identifié très précisément les besoins oui. et les manières de s'en servir que vous avez pu équiper euh, de manière pertinente voilà. les, les professeurs mais c'est important qu'on... Absolument, qu donne parce qu'ils n'ont pas ici. tous les mêmes besoins en la matière. Je vous passe le micro après. J'avais des enseignants de langue qui n'ont pas les mêmes besoins que les enseignants de physique. Ce n'est pas du tout le même type de matériel. Donc, répondre comme ça de manière assez ponctuelle, on est vraiment au plus près de leurs besoins et d'un usage qui est vraiment pertinent pour le coup. Donc, on arrive au terme de ce programme. Voilà. Juste avant de passer la parole à Laurent Rochette, on travaille beaucoup avec la région justement sur ce point, sur le point d'avoir de, de, un équipement qui soit le plus adapté, à la fois au niveau des ressources, le NT, etc., et puis l'équipement mobile qui permettent effectivement de déployer les bons logiciels et d'avoir une certaine souplesse. Donc ça, c'est en train de... On a bien, on a bien identifié cette, ce besoin-là et on y travaille. Et, et donc, effectivement, pour dire les choses, hein, que, franchement, la question, c'est la question de savoir est-ce que l'État équipe les enseignants avec un, un terminal, est-ce que c'est la collectivité qui le fait, alors que ce n'est pas dans ses prérogatives. Effectivement, la région a fait un effort considérable en équipant tous les enseignants de, euh, des, des lycées. Et euh, à, à propos des collectivités, je passe le micro à Laurent Rochette qui va sûrement vouloir ajouter quelque chose. Alors, moi, je voulais simplement faire alors, part de. Je crois qu'il faut qu'on qu ne colle pas trop le micro, voilà, qu'on l'éloigne un peu, parce qu'avec le masque, j'ai l'impression que ça assourdit le son de nos voix, si voilà, je me permets. Euh, je voulais simplement faire part un peu d'un retour d'expérience, puisque comme ça a été mentionné tout à l'heure dans le cadre d'un plan d'équipement précédent euh, dans le département des Yvelines, 10 000, euh, 10 000 collégiens ont été dotés d'équipements individuels. Et bien évidemment, les enseignants ont été dotés en même temps. J'ai envie de dire la question de la dotation des enseignants, elle ne se pose même pas si on veut que ça fonctionne. Il faut que les enseignants, euh, absolument, il faut que les enseignants soient dotés. Il faut aussi, on l'a dit, mais je le répète quand même, il faut qu'il soit formé. Et puis, il y a une composante qu'il faut aussi accepter un peu, c'est qu'il faut du temps. C'est-à-dire que les choses, euh, même si on donne la bonne formation, et, et je pense qu'aller vers une formation massive, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une bonne chose. Euh, néanmoins, il faut, il faut, il, voilà, il faut accepter qu'il y ait du temps. On a fait, et je tiens les éléments d'ailleurs à la disposition de ceux que ça intéresse, on a fait très récemment une compilation vous parliez d'évaluation, de, de toutes les évaluations qu'on a faites au cours des cinq dernières années sur l'utilisation équipement des, des équipements individuels mobiles, que ce soit par les enseignants, par les familles euh, ou par les élèves. Et on voit par exemple que pour un plan qui a démarré en 2015, il y a eu un bond en 2000, entre 2017 et 2019 de 20% de l'utilisation de ces tablettes. Donc, on voit bien qu'il faut accepter l'idée, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup de volontarisme pour l'équipement de, de l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Mais il faut aussi euh, du temps et il faut persévérer, euh, persévérer sur le temps. Donc ça, c'est des éléments effectivement d'évaluation qui sont très importants pour bien comprendre à un moment où on s'apprête manifestement à déployer d'autres plans d'équipement pour bien les intégrer, essayer peut-être d'aller plus vite, hein, de voir ce qui a coûté un peu trop de temps, oui. mais intégrer de toute façon cette composante du temps dans, dans l'ensemble le, dans de, des projets. Enfin, je, je retiens aussi beaucoup la question de la, la pertinence hein, des équipements, je crois qu'elle est très, très importante. On y reviendra dans les ateliers. Euh, J'ai une dernière question que je trouve également extrêmement intéressante. Finalement, si entre les familles, et l'école, on communique par cet univers numérique et l'ENT, comment est-ce qu'on peut le faire bouger, cet ENT Comment est-ce qu'il évolue comment, À quel moment on en parle vraiment ensemble de cette plateforme et de son adaptation Est-ce qu'on écoute les retours des familles C'est une question de parents d'élèves de la FCPE. Comment on organise cette discussion autour de, de l'objet plateforme numérique Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, monsieur Pinchera non, il faut être honnête, il n'y a pas vraiment de formation. Hein. <rire> des parents. Non, mais est-ce que vous parents, avez des retours Des parents à l'usage. Voilà, encore une fois, en lycée, on arrive en bout de course, donc des ENT, ils en ont pratiqué, des outils plus ou moins privés aussi, hein, on ne va pas rentrer dans le débat. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être aussi, d'abord, leur demander ce qu'ils souhaitent et comment ils voient les choses, euh, Chose qu'on n'engage pas, on interroge les élèves, on interroge les enseignants, interroger les parents, c'est déjà plus éloigné de l'école. Et puis, peut-être réfléchir à une normalisation qui suivent vraiment le parcours. Je sais que l'éducation nationale commence à normaliser des outils pour que les parents aient accès à leur compte, par exemple, oui. euh, Éducation nationale, mais que cette plateforme, finalement, soit une réflexion un peu au long cours de, de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'au pied de l'enseignement supérieur, avec un outil qui soit clairement identifié et qui leur, permet, leur permette vraiment d'être toujours dans le même univers, parce que l'ENT de l'île de France, ce n'est pas celui du Val d'Oise, ce n'est pas celui des Hauts-de-Seine. Il y a une, voilà, puis ces outils-là, même s'ils si sont de plus en plus intuitifs, il faut rentrer dedans, c'est pas évident et c'est tout à fait décourageant pour un parent de voilà, de changer d'univers, de chercher un peu l'information. donc il y a peut-être à réfléchir avec eux une forme de normalisation dans le système. Une dernière intervention, parce qu'on m'a demandé d'être extrêmement ponctuel. Donc, ce sera le dernier mot, parce qu'après, on doit passer à la deuxième table. C'était juste pour aller dans exactement dans ce sens là, sur la continuité pédagogique entre le primaire et le lycée. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler de concert avec les collectivités, mais aussi entre collectivités, dans le cadre des clubs des partenaires, dans le cadre de, du travail entre les équipes pour avoir une progressivité aussi qui va avec la progressivité de la pédagogie au sein de l'ENT, qui est un, vraiment un portail pédagogique.